Salut les boys, salut les girls, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire la dégustation numéro 10 d'un cannabis exceptionnel parce que ça vient de OG Puff. OG Puff, officiel, allez voir sa chaîne YouTube. C'est un gars qui fait du rap. Il y a présentement trois vidéos, je le pousse dans le cul pour qu'il fasse plus de vidéos. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. OG Puff, O-G-P-U-F-F, officiel, o -F -F. I -I J'ai rencontré Puff euh, personnellement, super de bon gars, euh, fait du rap en français. Euh, allez voir sa chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai entre les mains du Greasy Dead Boba. J'ai fait euh, mes recherches euh, sur Internet. C'est quoi les deux plantes de cannabis là, qui ont pris pour faire le croisement pour atteindre ce cannabis-là eh bien, c'est deux cannabis qu'on ne connaît pas beaucoup à Weedman, mais... Donc, le Greasy Death Boba, ça a été fait avec du Death Star et du Boba Couche. Le Death Star, on ne connaît pas ça, mais on connaît comment c'est fait le Death Star. Là, c'est sûr qu'on commence à descendre. Hein? On a le Greasy Death en haut. Pour faire le Greasy Death, il nous fallait du Death Star et du Boba Couch. Ils ont pris les deux, faites faire des bébés, Greasy Dead. Mais pour avoir du Dead Star, on ne connaît pas ça du Dead Star, je viens de, me, de le dire. Mais on fait ça avec du Sensi Star et du Sour Diesel. On ne connaît pas le Sour Diesel, oui, man, Mais le Ultra Sour de Namasté est fait avec du Sour Diesel. Là, on découpe, on découpe, on découpe. Si on remonte au Greasy Dead, c'est fait avec le Dead Star et le Boba Couche. Le Boba couche de l'autre côté. On ne connaît pas ça non plus, mais on a entendu parler souvent du OG Cush et du Norton Light. Euh, mais là, il faut bien lire, là, il paraît que c'est une sorte d'OG Cush avec peut-être une Norton Light femelle. Mais il n'y a pas grand-chose de sûr. Et puis ça, ça a été fait là, le Boba Cush en 97. Donc le Greasy Dead Boba, on va ouvrir ça ensemble. Euh, ça a été fait là, par Gaston. Un croisement de Death Star et Boba Couch. députation numéro 10. Merci beaucoup au G-Puff. T'as encore bien humide, mon chum. Bien, ben, ben humide. Bien, bien humide. Il sent un petit peu différent de toutes les pink couches qu'on connaît. Là. Parce que c'est pas un pink couche. Pour l'occasion, on a sorti euh, les cotes en verre, oui, oui, oui, les cotes en verre, on ne prendra pas un cote en carton. Il y en a qui voulaient, euh, peut-être que c'est la façon de faire, il y en a qui voulaient que je roule un joint et puis que je mette le, le joint dans, dans le filtre, mais... Euh, ça va, ça va être petit, hein? Je sais que c'est ça. C'est petit, ça grossit. Les joints de la SQDC, les pre-rolls, sont faits comme ça, hein. Euh, Puis c'est comme ça en général, hein? C'est une façon de rouler. Euh, un con, hein? Un con. On commence gros, on finit petit. Euh, beaucoup de gens, c'est. Beaucoup de gens roulent comme ça, mais pas moi. Donc, on prend un grinder. Inquiète-toi pas, Stéphane. Euh, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer comment j'ai du kiff rentré là-dedans, mon homme. C'est rempli de kiff, man. Il n'y a quand même pas pire. Euh, comment que je pourrais vous montrer ça? Il y en a, là, tu sais. Il y en a. Il n'y a pas pire, il n'y a pas pire. Bon, je ne vais pas scraper mon crayon. Fait que je l'utilise, inquiète toi pas, mon chum va super bien. Merci encore à Stéphane de l'Alberta pour le Santa Cruz Shredder, un grinder. Mais là, j'utilise celui-là, un simple, pour vraiment pas mélanger le cannabis avec d'autres euh, terpènes, d'autres variétés, les restants, les résidus qu'il y aurait. Je vais juste te comparer un peu avec mon Gorilla Glue numéro 4, je m'excuse. All right. Merci au g Puff officiel. On va grinder ça, on va essayer de rouler ça avec le coton vert. Comme des pros. C'est ni, j'essaie de défaire ça. J'ai mis des nouveaux papiers là, dans mon petit boîtier. J'ai remarqué qu'un papier, c'était un 1 un, un je ne l'utiliserai pas pour l'occasion. Mais celui-là ici, celui-là ici, papier 1 là, très bien. Mais quand on referme le couvercle, vous voyez ici le petit point, c'est un aimant. Que c'est ici là? Ça colle. Vraiment, là, c'est aimanté. C'est là, t'en en crisse. OK. On connaît le riz là, hein? On va rouler ça avec un bon riz là, les boys. Puis on va essayer de mettre le cotte en verre. Je vais quand même mettre le cotte en verre. Euh, le papier alentour, je ne. Je pense c'est le gros show le gros chaud qui m'avait dit ça euh, en commentaire. De mettre le joint dans le cote. Je n'ai pas regardé à l'eau. Je l'ai tout scrapé. Mais ça, ça. Excuse-moi, j pas. Il sent un peu moins fort. Il sent un peu moins fort des, des variétés que tu m'envoyais habituellement. Mais c'est des arômes que j'adore. C'est Gazi. Hein, le goût Gazi, là, on se demande toujours c'est quoi la terpène de Gazi. J'ai fait une recherche là, sur les flics grâce à un abonné qui m'a envoyé un lien. Il y a cinq types de gazi. Et chaque type de gazi, c'est un ensemble de plusieurs terpènes. Souvent, c'est le myrcène qui ressort beaucoup. On va en parler dans une autre vidéo. J'ai plein de choses à vous dire, mais là... Euh on va parler du Greasy Dead Boba. All right. C'est super bien passé. All right. Donc, le joint, là, il arrête ici. Vous le voyez très bien. Je suis bien plus excité de fumer ça là, que... Nos produits irradiés là, de la SQDC, moi je pense pas que la SQDC ça va survivre man, euh, je pense vraiment que la SQDC ça va mourir. Euh, éventuellement les gens vont demander des gros salaires dans la SQDC vu que c'est un c'est un emploi gouvernemental, ils ne seront jamais capables d'accoter euh, les prix de la rue. Euh, pour ce qui est de la qualité, euh, c'est sûr qu'il y a Broken Coast, mais ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls, puis c'est trop cher, 46$. Alright, les boys. Greasy, death, boba. Merci, OG Puff, official. Décustation numéro 10. <coughs> <coughs> <coughs> je l'aime mais au euh, tu m'as envoyé combien de sortes à peu près là. là on est rendu avec l'autre 6 c'est ça LSD marque moins celui là le Greasy Dead Boba là, il, il, goûte le, il goûte le le gazi, ok. il est super bon les boys il plante euh, 95% de tous les cannabis de la SQDC. Ok? Il bat 95%. Ok? Il y aurait le Rockstone qui bat. Ok? Il est excellent, ce cannabis-là, le gros. Là. Il est excellent, man. Hein? Mais c'est à cause que OG Puff m'a envoyé tellement des. Mon deuxième meilleur avis, mon troisième meilleur avis, mon quatrième meilleur avis. Que tu comprends-tu l'histoire? Ça doit être genre mon dixième Arabie, là, tu comprends-tu? <coughs> Mais euh, c'est ça, avec les croisements qu'on voit ici: euh, Sensi Star, Sour Diesel, OG Kush, Northern Light. C'est euh, des arômes, des, des variétés qu'on connaît la SQDC. Et puis là, euh, ça, ça a été des croisements qui ont été faits là, antérieurement, là, dans les années euh, 2000, j'imagine. là, avec les deux années 2020 qui viennent de commencer, avec la SQDC qui vient d'arriver, avec Winman qui vient d'arriver. Là, on va voir les nouveaux croisements, les variétés qu'on connaît d'aujourd'hui. Les Dosidos -dos de ce jour, les, euh, les Gorilla Glue numéro 4 de ce jour, euh, les Girl Scout Cookies de ce jour... Euh, Qu'est-ce qu'on connaît qui est très, très populaire, là? Le Girl Scout Cookies, exactement. Dans un an, dans deux ans, il faut sûrement qu'il va y avoir des variétés qui vont se démarquer, qui vont avoir comme croisement le Gorilla Blue numéro 4, le Girl Scout Cookies. Là, on est vraiment dedans, les boys, là, c'est vraiment cool. Merci à tous les abonnés qui m'encouragent. Merci à tous mes Patreons. C'est vraiment incroyable, Patreon là. Je vais essayer encore de vous en donner un petit peu plus. Je travaille très fort, là, euh, à l'extérieur de Winman. Un petit peu trop même. Donc, euh, je, je lâche pas, les boys. Je lâche pas. Je vous en donne le plus possible. <coughs> beaucoup, beaucoup de vidéos à venir encore. Euh, je vais avoir les, les pelules à essayer. Le cadeau d'un abonné. Euh, les, un vaporisateur, là, ça s'en vient la semaine prochaine, j'imagine. Euh, ça s'en vient les boys, ça s'en vient. Merci aux dons par Paypal, merci à tous ceux qui m'achètent le T-shirt de Winman, j'attends le facteur. Tous les liens sont en bas, dans la description. Il y a un petit plus, écrivez sur plus, il va y avoir plus de descriptions. Pour ceux qui veulent s'abonner à Patreon, 5$ par mois, euh, vous allez avoir des vidéos en exclusivité, etc. Merci tout le monde. Le site de, de la SQDC, euh, ça va très mal. Les ventes euh, sont en chute libre. Le, les gens achètent moins sur le site de la SQDC. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent pourquoi, euh, vu que les, le virement Internet, euh, c'est supposé d'être ça, hein, vous comprenez il y en a qui pensent que c'est vraiment à cause du 5$ et du 75$ les frais de transport. C'est sûr que ça ralentit beaucoup de gens. Il y a aussi le fait que les gens qui commandent par la poste, euh, ils veulent pas se déplacer. Et puis quand le facteur arrive chez toi, puis si tu pas là, ben faut il faut qu'il se déplace euh, au bureau de poste. Euh, beaucoup, beaucoup de gens n'aiment pas ça, avoir été obligé de s'identifier, de donner une carte d'identité ou de signer. Ou de même rencontrer le facteur, car euh, ils disent que le facteur va savoir que tu fumes du cannabis. Écoutez, euh, c'est vrai qu'il doit y avoir encore des gens qui sont gênés de fumer du cannabis. Il euh, y avait un gars là, que vous avez déjà vu en quelque part, c'est un, un dragon qu'on appelle, là, un gars qui, qui est à la télévision, là, euh, je vais essayer de trouver son nom, là. François Lambert. François Lambert... Euh, lui, il trouvait qu'acheter que, qu du cannabis, c'était plus gênant qu'acheter des condoms. Moi, je je, je, je, je sais plus. Là, tu sais, euh, je sais pas. Acheter des condons, je ne trouve pas ça gênant. Acheter du cannabis non plus. Mais, euh, moi, je pense que la raison pour laquelle euh, le cannabis est de moins en moins populaire sur la scène de la c'est parce qu'on ne voit pas le taux de THC. Parce qu'on peut pas le sentir. C'est sûr qu'en succursale, tu peux pas le sentir non plus, mais... Il y a le petit gars, l'employé, la, la fille qui va pouvoir te diriger un peu. Euh, c'est sûr que ça, c'est de SQDC. C'est écrit les terpènes, les arômes, mais il y en a tellement. Il y en a tellement que tu ne sais pas c'est lequel qui goûte vraiment. Donc moi, je pense que c'est le taux de THC. Tu ne veux pas avoir du 10 quand c'est écrit en 10 et 20. Tu avoir la surprise, l'auto, euh, la loterie SQDC. C'est bien beau, j'attends le facteur, mais... Mmh. Le facteur, c'est pas lui qui va t'amener toujours le biais gagnant. C'est pas lui qui va t'amener toujours du 20%. Puis il y en a qui veulent du 10%. Il y en a qui veulent du 10%. C'est ça la raison pour que le monde n'achète pas leur cannabis par la poste. C'est parce qu'on veut savoir ce qu'on achète. On veut pas. On peut savoir c'est quoi le taux de THC.